Voici une entreprise familiale des Vosges, où bases et collants de contention médicaux sont rigoureusement fabriqués, grâce à un savoir-faire et des machines de pointe. C'est effectivement un produit qui est à la convergence de plusieurs mondes, du monde textile, certes, puisque c'est le support du produit, mais aussi du monde médical, qui demande beaucoup d'études, beaucoup de recherches, et qui suppose effectivement qu'on a tout intérêt à le fabriquer et le développer en France. Résultat, un travail qualitatif qui permet d'obtenir ce label à forte valeur ajoutée. Car ici, tout est fabriqué et même géré en France, jusqu'au centre d'appel pour les livraisons. À l'heure où la délocalisation massive fait des ravages dans l'Hexagone, comme cela a été le cas pour Catherine qui se réjouit de travailler dans une entreprise qui a choisi de prospérer, sans en abuser. J'ai travaillé 15 ans dans une entreprise qui fabriquait des épaulettes pour mettre dans les vêtements. Cette entreprise n'existe plus parce que tout est parti en Chine, à l'étranger, à l'extérieur, etc. On ressurgit, façon de parler, on ressurgit de, de, nos, de nos anciennes connaissances qui sont peut-être parties à l'étranger, mais qui reviennent de nouveau dans nos pays et, et on est fiers de, de, de remettre les deux pieds dedans. Quoi. Grâce à cette économie d'échelle qui permet de réduire les coûts de production, l'entreprise affirme gagner en temps et en efficacité ils sont passés de 70 salariés en 1999 à 340 aujourd'hui.